Salut Léo Salut Nicolas, ça va Bref, pas trop. On me faire planter par mes joueurs. Ah, moi ça m'arrive jamais Non. Ah, t'as de la chance ça t'arrivera un jour. Ouais, il suffit de bien les choisir, voyons. On en reparlera. Petit merdeux Je suis con Cette fois, ils pourront rien me reprocher. Chacun aura une némésis et une mission personnalisée. Allô Salut Ouais, c'était juste pour dire qu'en fait, je venais pas aujourd'hui. Ah bon J'ai un peu trop fait la fête hier soir et puis du coup, ben, je voulais rester tranquille, faire un peu de cocooning. Ouais. Bah, ben, on se voit la prochaine fois. Ok. Ciao. Salut. ça commence bien. Bon, courage. Tiens, Caro, elle arrive toujours en retard. Je vais l'enfermer dans une boucle temporelle et l'obliger arrive à arriver à l'heure. Si elle se croise elle-même, boum, plus de perso. Allô oui Léo, je suis désolé mais je me suis endormi dans le train et le problème, je sais pas où je suis. En plus, euh, j'ai loupé le rendez-vous avec mon frère et je suis obligé de le reporter à demain. Oui, le jour où on fait le jeu de rôle. Bah, désolé. Bon, on se voit une autre fois. Salut Ok, salut. Tiens Thilan. Tu aimes me dessiner au lieu de m'écouter, hein Eh bien, que penserais-tu si tes dessins s'animaient et t'attaquaient Allô Oui, salut, Léo, ça va Oui, je suis désolée t'appeler si tard, mais en fait, demain, je ne pas venir. J'ai un vernissage et puis je suis obligée d'y être. Mais on se voit la semaine prochaine. Ok. Euh, juste avant je recroche. frappe Greg pour moi. D'accord. Merci, désolé. Hein. Ciao, ciao. Super, deux persos. Bon, ne nous inquiétons pas. On a commencé le jeu de rôle à 3. Ça va bien se passer. Tu vas voir, Greg. Désolé, je peux pas venir. Je serai là la semaine prochaine sans faute. Embrasse toutes tes filles pour moi. A plus. Même lui, quoi. Eh, <tousse> hey, mais il reste Lena. Non, faut pas que je pense à ça. Bon, de toute façon, elle, elle va pas me lâcher. Ça fait depuis trop longtemps qu'on se connaît. Allô Allô, Léo Oui, c'est Léna. Oh. Euh, je suis désolée, je pourrais pas venir à la partie de cette semaine. Là, je suis en train de faire un suivi d'oiseaux sur le lac et puis il y a une population qui est pas à l'endroit prévu et il faut que je les cherche. Oh non Mais t'inquiète pas, hein. je vais les trouver. Oh non non, mais ils sont pas perdus. Bon, écoute, à la semaine prochaine et puis euh, amusez-vous bien. Ciao. Ok, à plus. Personne veut jouer avec moi. Alors, t'es dans une cage. Pour sortir, il faut que tu crochettes la serrure. Vas-y, jette les dés.